Bonjour à tous, bonjour mon guide. J'ai besoin de toi pour m'aider à rentrer en contact avec cette personne, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc cette essaye est pour euh, Tony. Tony, Tony, j'aimerais parler à sa maman. Sa maman se nomme Léon. Léon Uniman. Voilà. Qui serait parti le 31 juillet 2018. Merci. Bonjour, Madame Léon. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Voilà, donc cette. Voilà, donc voilà. Bonjour, Madame Léon. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? « Auriez-vous, s'il vous plaît, Madame Léon, un message pour votre fils ?» Okay. <laughs> Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, madame Donnez-lui un message qui puisse au moins vous reconnaître. Merci, madame. Je vous remercie si vous m'avez répondu, madame. Merci, mes anges. Merci, mes guides. Vous pouvez retourner, vous pouvez raccompagner madame. Au revoir madame.